Et donc là, c'était de permettre aux gens de mettre la main à la pâte. Et euh, donc d'être sur le terrain, et donc d'être particulièrement plus sensibilisés, euh, car on a une, une idée assez euh, conceptuelle souvent de la protection de la nature, mais quand on va sur le terrain, qu'on ben, qu qu s'occupe de soigner un animal ou d'une pelouse calcaire sèche qui est protégée, on, on comprend mieux sensuellement ce qui, ce qui se passe, et c'est beaucoup plus intégré. Donc on devient beaucoup plus conscient après de chacun de nos actes, et puis aussi, on est plus militant par la force des choses. Donc, sans le vouloir, sans action, euh, sans, sans doctrine, quelque part, ça permet aux, aux, à ceux qui avaient déjà une fibre, une sensibilisation, d'être beaucoup plus euh, euh, acteurs après de la protection de la nature. Au départ, ça a commencé par la faune, parce que c'est plus simple, quelque part, on est proche du mammifère, ça nous touche directement, c'est plus emblématique, hein, euh, sauver les éléphants ou les. Les, les dauphins, ça parle à tout le monde, mais on, évidemment on se rend compte que le, la sauvegarde d'un animal, ça, ça, ça n'est possible que si on sauvegarde son milieu hein, lui-même et le prédateur d'animaux qui sont peut-être en voie de disparition, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est lui-même concerné. Par... Par une certaine fragilité de, de, de, de sa survie donc euh, l'association évidemment a, au fur et à mesure a étendu son champ d'activité donc ça, ça pouvait toucher un paysage une, une orchidée en voie de disparition et même et même on a travaillé avec des activités humaines euh, proches de la nature qui ont justement un équilibre qui, qui continue à avoir un équilibre à maintenir en équilibre ce rapport euh, hommes-nature et, et qui sont en voie de disparition comme le, le pastoralisme par exemple. Donc là ça touchait à l'humain même. Ça peut être l'émerveillement d'un paysage on, où on sait no, où notre action va, que notre action va contribuer à entretenir ou alors bah, dans un contact avec un animal euh, bien sûr. Après les autres personnes, j'ai vu des larmes euh, aux yeux de, de personnes qui qui, euh, qui était dans, dans cet environnement, qui était émerveillé justement par euh, euh, la compréhension de ce milieu, par, le, la, la, la, par exemple dans les centres de soins, c'est là où c'est un petit peu plus flagrant, euh, quand ils euh, aident les, les, les vétérinaires à, à nourrir les animaux, à les soigner, c'est vrai qu'il y a beau, toujours beaucoup d'émotions, donc euh, ça euh, j'ai pu le sentir, sinon ça va être plus du vécu personnel que je pourrais raconter. Après c'est des témoignages écrits, où les personnes repartent de ces expériences, toujours avec des discours justement pleins d'amour, de cet amour dont tu parlais, ça met beaucoup de joie, de paix, et d'amour tout simplement, oui, d'avoir pu se mettre au service de l'autre et du plus fragile, puisqu'on se rend compte que l'animal et le végétal, dans ces moments-là, en portant ce regard sur lui, est beaucoup plus vulnérable, euh, et, et ça doit toucher à notre propre vulnérabilité, hein, sans, sans aucun doute, si ça nous fait autant vibrer, mais là voilà, on, on nous permet de l'exprimer très rapidement. L'association la, a, a intéressé, il y a la, euh, Nature et Découverte qui a trouvé le concept original, qui, qui nous a interviewé. donc ça a boosté l'association à fond. Donc euh, dans toutes les, les villes de France où il y avait Nature et Découverte, les tracts étaient distribués, et voilà, ça a démarré comme ça, on a...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 Justement, cet émerveillement dont on a besoin pour la beauté du monde, tout simplement, mais tout simplement parce qu'on dépend des autres. On dépend des autres êtres humains, mais aussi des, du végétal et de l'animal. Donc, euh, euh, voilà, c'est pas détaché de, de tout égoïsme. Hein, quelque part, il y a, au fond, au fond de, de cet acte, il y a aussi, euh, tout simplement, une action de protection de, de, de l'espèce humaine. Il y a une évolution, ça c'est sûr, des consciences. Quand on voit Cousteau, avant, euh, euh, tuer les baleines pour euh, les étudier, les dépe... donc il les dépecer pour pouvoir les protéger, euh, évidemment, euh, maintenant, euh, on, on ne pratique plus comme ça, c'est par l'observation euh, in situ qu'on qu qu protège ces espèces. Je pense que c'est plus une conscience du vivant en général, euh, euh, euh... Voilà, une qui se, du, du vivant en général, on est beaucoup plus sensible euh, qu'avant, même un enfant avant avait moins de poids qu'il n'a maintenant, enfin, chaque être vivant devient de plus en plus important, il y a encore un pas peut-être pour qu'on soit conscient à quel point la protection euh, de la fourmi ou du loup est, est importante à la survie de l'être humain, je pense qu'on n'en est pas encore là tout à fait. En 15 ans j'ai l'impression qu'on a fait des bons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 Chaque changement de conscience, ça, ça, ça, ça, ça l'augmente d'autant plus. Euh, euh, L'effet d'escalier, euh, de, de palier qui, qui est nécessaire pour des, des changements euh, est visible. Enfin, voilà. Il, donc, c il y avait une inertie avant qui n'est plus possible autant maintenant.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 avec quatre, trois autres amis avec qui on avait ouvert une association de, de sensibilisation et de protection de la nature. J'ai proposé qu'on lance ce concept et des, donc des initiatives euh, en France et, et à l'étranger. Donc euh, c'est né comme ça, pour, pour Decoventaria. Donc au départ on avait un centre de soins en Normandie puisque j'avais rencontré le responsable. On avait euh, un projet en Grèce pour la protection des tortues marines puisque dans un magazine j'avais vu justement qu'il faisait un appel à bénévoles donc je leur ai proposé no, notre aide s'ils acceptaient des français et oui tout à fait, ils ont rebondi tout de suite. Voilà on avait deux trois projets, il y avait un projet pour les, la protection des ours bruns en Russie aussi puisque je fréquentais pas mal de la Russie à ce moment-là. Il existe plein de structures hein, qui proposent maintenant sur internet des, des possibilités, moi je leur, je leur dis essayez, tentez, euh,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 Au départ, moi, j'avais aucune intention d'en faire mon métier. J'avais une formation touristique. Et donc, à l'époque, j'avais des, des jobs. On va dire que je n'avais pas trouvé de, de, de travail définitif, mais je faisais des enquêtes touristiques enfin, pour des, des hôtels qui voulaient s'implanter, en l'occurrence. Et puis, en parallèle, j'avais aidé à la construction, à la mise en place d'une agence de voyage naturaliste. Donc, je partais accompagner des voyages de, de nage avec les dauphins. Donc, ça, c'était mon métier en cours de, de développement, on va dire. Mais à côté de ça, voilà, c'était, euh, oui, c'était généreux, on va dire, puisque c'était, euh, j'étais, c'était mon loisir, mais qui, qui a pris, on va dire, de plus en plus d'ampleur, puisqu'à un moment donné, je crois que je devais travailler 50 heures par semaine euh, sur ce projet quand, quand ça battait son plein. Et, et évidemment, c'est devenu plus concevable à un moment. J'avais la chance, en parallèle, de toucher le RMI, on va dire. Voilà, donc l'État a contribué à, à, à financer ce projet, quelque part. Euh, et à un moment donné, oui, on, il s'avérait qu'il qu fallait embaucher quelqu'un. C'était soit, soit, soit j'arrêtais, je, je cherchais le travail à côté, puisque j'avais voilà, besoin aussi, moi, de gagner ma vie. Euh, on a commencé à embaucher une première secrétaire, et puis six mois après, j'étais embauchée. On a bénéficié des contrats aidés à l'époque, ce qui a permis le lancement de l'association comme ça. Donc euh, au bout de huit ans de bénévolat, euh, voilà, j'ai été embauchée et, et voilà, ça a continué pendant huit ans comme ça. Donc, et, et du coup, de présidente, je suis passée directrice. Ça paraissait presque évident vu que euh, voilà, je dirigeais l'association à ce moment-là. Bénévolat en soi, je pense que c'est... C'est très bénéfique à notre société, je pense que de, de donner du temps, de faire des choses sans en, en vouloir en avoir une contrepartie, contribue à notre épanouissement personnel et donc à celui de la société. Donc, euh, donc pourquoi pas qu'il y en ait dans les structures, mais c'est plus en général, je dirais. voilà Développer le, le, le bénévolat et le volontariat, oui... Euh, dans les structures en elles-mêmes, et si elles peuvent se passer de nous et, et faire tout ce qu'elles peuvent réaliser pour développer euh, euh, leur, leur projet de protection de la nature, euh, c'est bien aussi. Après, le troisième volet, c'est quand même, c'est un outil magnifique pour sensibiliser le grand public. Euh, ok, on a souvent déjà un public sensible dans ce genre de projet, mais comme je disais au départ, ça... ça ça sensibilise beaucoup plus, donc euh, c'est quand même un excellent outil, plutôt que parfois le militantisme, qui est parfois vu ressenti comme négatif, c'est toujours contre quelque chose, là ce ne sont que des actes positifs. On va œuvrer pour quelque chose, et ça c'est énorme, C'est ça change tout. Euh, donc un public qui n'ira pas euh, manifester contre quelque chose, pourra peut-être aller euh, œuvrer pour quelque chose.